Bonjour, je suis Cécile Lecomte, je suis business analyste et je travaille chez SmartGecko. Euh, J'ai la, la passion de la business analyse et euh, j'essaye d'accompagner les clients au mieux dans leur transformation digitale. Alors, la transformation digitale, en fait, c'est une transition de façon de travailler. Donc, on va passer de, on va dire, de processus manuel ou semi automatique avec beaucoup de tâches répétitives, à des, petit à petit, à des, euh, des, des processus qui vont être beaucoup plus automatisés, beaucoup plus sécurisés également, et peut-être qui apportent de la valeur et valorisent les personnes qui sont derrière. Alors l'apport de l'habilitation à l'analyse, ça va permettre justement de s'appuyer sur des processus existants dans l'entreprise qui sont liés soit à leurs procédures, soit au, au contexte réglementaire ou tout simplement au contexte du domaine d'activité et de pouvoir justement les répertorier, les, euh, les modéliser et ensuite s'appuyer dessus de façon à les transformer de la meilleure façon possible en, en tenant compte des, des êtres humains qui travaillent derrière. Une excellente journée, une journée riche en enseignement, une journée riche en rencontres et en, en partage. Et également beaucoup d'impressions beaucoup que nous sommes à une, une période de, absolument incroyable où on vit une véritable transformation aussi. Et les défis sont multiples. Les défis vont être bien sûr économiques, euh, énergétiques, climatiques, sociétaux, environnementaux, et euh, voilà. Donc tout ça, eh ben, ça fait aussi partie de la transition de société dans laquelle nous sommes et à laquelle participe la transformation digitale. Merci beaucoup. Merci à vous.